Bonjour, on est HKI Eloi Kimori, on est un studio indépendant euh, basé à Paris euh, qui existe depuis euh, presque 9 ans maintenant. On est basé dans le 4ème arrondissement, on est spécialisé dans tout ce qui est design graphique, motion design, réalisation. On s'est rencontrés il y a une quinzaine d'années, Nathalie et moi, on était dans une agence de com. Il s'est avéré qu'on travaillait de plus en plus ensemble sur des pitchs qu'on gagnait et euh, on s'occupait beaucoup de, de gérer la créa. Sur mesure naturellement, on s'est demandé s'il fallait pas qu'on se ressente sur notre, notre, notre métier, ce qui nous plaisait. Et on a eu une idée un jour de partir de cette boîte de pub et d'essayer de faire un truc. On a eu un rendez-vous genre deux jours après pour un client. Et on savait pas du tout comment se, pr se présenter. Et on venait de voir un reportage sur les ikomori au Japon. Ikikomori c'est les cloîtrés en japonais qui refusent la société. Et il n'y a pas vraiment de au japonais, mais c'est ikimori. Et on a mis le hello pour l'ouverture, cest dire qu'on était quand même un peu ouvert. On s'est dit. Bah, non plus comme ça. On a deux parcours complètement différents. Je viens de l'édition, j'ai un, une formation euh, très classique euh, de graphiste. J'ai étudié la typographie euh, mais vraiment dans la, la manière euh, ultra classique. Et moi c'est plutôt une, une école d'art appliqué, art center. J'ai aussi les mêmes, les mêmes bases que NAT mais euh, plus déclinées sur tout ce qui est motion. On a commencé à structurer avec les développeurs, avec les motion designers. On aime bien aussi le fait d'avoir, euh, voilà on a un grec, on a un canadien, on a un suédois, on aime bien justement avoir euh, des horizons différents. On aime bien faire des trucs tous ensemble, donc euh, voilà on a une espèce de folie du burger, on essaye de tous euh, se trouver le, le meilleur burger de Paris, donc euh, une fois par semaine on essaie d'aller se taper un burger, on joue pas mal à la console, euh, ouais, on n'a pas d'heure, des fois on se pose une ou deux heures comme ça, on se fait un peu en goûter, etc. beaucoup de luxe. Effectivement, on fait pas mal d'entertainment avec Orange Cinema Série qui est, un, qui est un super client pour nous et qui on a la chance de travailler sur toutes les plus belles séries qui existent, True Blood, Game of Thrones, ce genre de choses. Nos briefs à chaque fois sont super ouverts, on regarde la série, on, on propose ce qu'on veut, c'est pour ça qu'on a un jeu pour Walking Dead, on essaie de faire des expériences interactives, enfin, on, on est des storytellers, on adore raconter des histoires et là-dessus on a un territoire d'expression qui est super ouvert. Donc, voilà, on est gâté, quoi. L'inspiration, elle vient euh, beaucoup de séries, de vidéos, euh, euh, de design, de design produit, puis ça vient de courants euh, tellement différents et variés. Mais c'est vrai que Mathieu Barnett et Crew Master ça a été un, un énorme truc pour nous. C'est vraiment trouvé ce genre de truc qu'on a trouvé super intense, super créatif, complètement démesuré, qui sort de nulle part. C'est le seul à faire un truc comme ça, et, euh... Ça nous ressemble bien, enfin, on aime bien. Quoi. Moi, c'est plutôt. Euh, je suis passionné de films d'horreur. Euh, <rire> Peter Jackson, euh, mon héros. Euh, voilà, the Branded. Euh, ils sont euh, des puits pour euh, moi d'inspiration. On travaille euh, toujours de manière classique. C'est-à-dire qu'on dessine, on écrit, euh, on aime mélanger euh, les outils, que ce soit le numérique, la photo. Euh, on storyboard tout, le dessin. Euh. On essaie de tout combiner. On n'a pas de process établi, mais euh, c'est vrai que, suite à la prise d'un brief, euh, bien souvent on commence par une période de réflexion. Ce qui est intéressant, c'est que, comme on a tous ici des profils et euh, des expériences différentes, chacun va avoir un apport, une idée. Euh, faire sa propre perception. Et ensuite, on essaye de formaliser par des images, des crayonnés, des photos. Pour le projet Thème de Photolia, on a choisi la, la thématique drinks, boissons car elle nous paraissait la plus décalée et ce qui nous permettait une, une plus grande liberté du traitement et, et de la réalisation. A partir de là, on est principalement euh, concentré sur la thématique de l'overdose euh, qu'on a représentée par la multitude d'éléments, de superpositions. On a voulu créer un, un parallèle avec un geste euh, simple qui peut mener à l'overdose. Le tout sur un fond de trame d'absinthe, évoquant quelque part la poésie éternelle et délirante de Rimbaud. J'ai généré un corps en fait, avec le euh, logiciel Poser, que j'ai intégré ensuite dans Cinema 4D. Une fois que le corps a été modélisé et qu'on a nos rendus euh, 3D euh, sur fond transparent, sur fond transparent ils sont travaillés directement dans Photoshop. C'est dans Photoshop qu'on fait les découpes, qu'on fait l'assemblage en fait, du corps et qu'on donne le rendu qui nous convient. On avait notre idée de, de tableau périodique à travers, à travers les boissons. Donc euh, on, a, on a dessiné notre tableau périodique dans Illustrator. Euh, ensuite, on a modélisé sur une plane en 3D qu'on a explosé et ensuite on a, on a rendu différentes explosions qu'on a ensuite intégrées dans Photoshop. Ouais, aussi pas mal de travail sur, sur le visage. Là, on a utilisé justement les, euh, les, euh, les liquides de Photolia, de bouteilles cassées, de fluides. Donc là, on a pas mal travaillé sur le liquide qui, qui coule sur le visage du personnage, sur le corps du personnage. Pareil, un petit pommel, un petit pommu pour changer la, la colorimétrie, l'intensité, ce genre de choses. On a laissé des éléments aussi de, de flair, euh, qui ne sont pas des flares euh, issus de Photoshop, mais plutôt d'after effects, On rend sur fond transparent, qu'on a incrusté dans euh, dans, dans, dans notre compo et qu'on qu a laissé à dispo des gens en objet vectoriel dynamique. Pour finaliser la, la création, on, on applique un, un filtre global de bruit pour homogénéiser toute la création. Alors cette année, on a des trucs assez sympas qui, qui, qui se profilent. Notamment, on va faire une soirée HKI dans un lieu assez sympa où on va montrer pour la première fois des gens notre outil de, de live viging en fait. On est censé partir au Chili pour un festival qui s'appelle le Soudala, qui est le même genre que le OFF, 5000 personnes. Je crois que mon dernier mot ce serait euh, HKI for glory, create with pride.